Lorsque nous vivons une situation de chronostress, voilà la crise de calme. Pascal, je te propose de t'installer confortablement au fond de ton siège, jambes décroisées, pieds à plat, mains posées naturellement sur tes genoux. Regarde droit devant toi et ferme les yeux pour mieux sentir ton corps et surtout trois points stratégiques. Ton dos, qui épouse le siège pour qu'il n'y ait pas de point de tension, les épaules relâchées et la nuque plate, le menton ni trop haut ni trop bas, sans contrainte. Alors, la crise de calme, c'est trois respirations ventrales profondes. Allons-y. Première inspiration ventrale. Ventrale, Pascal, je te propose de mettre une main sur ton ventre pour mieux le sentir. Allez, recommence. Première inspiration. C'est bien. Expire, ne force pas en expirant. Deuxième inspiration. C'est bien. C'est bien. Allez, la troisième. Tu peux ouvrir les yeux, la crise de calme est terminée.